Bonjour, Laurence, la vie est enseignement et je prends le temps d'avoir avec moi, derrière moi, ce beau jardin qui était la vue que j'avais lors de ma retraite spirituelle au Brésil puisque j'étais hébergée dans, on va dire, une petite paillote, enfin surtout un, une sorte de bungalow un peu en, tout en bois avec cette très jolie terrasse, cette petite table, voilà, et chacun avait sa petite maison. Donc je prends le temps de ce fond d'écran pour euh, saluer ma démarche de cette retraite spirituelle et surtout pour dire à tout le monde qu'en fait on a tous un, un instinct euh, chevillé au corps, si je puis dire et que quelle que soit la situation que l'on traverse, momentanée, situation de crise, euh, voilà, peut-être un tourment émotionnel, quoi que ce soit, c'est bien de faire confiance à nos différentes intelligences. J'ai envie de dire l'intelligence du cœur, l'intelligence du corps, et euh, quand tout est aligné avec cette intelligence du mental, voilà, et donc quelque part cette retraite que j'ai été faire pour le Brésil euh, on n'est pas obligé de partir au Brésil pour le faire mais l'idée c'est de euh, d'être en paix avec soi euh, c'est à dire que quelque part le chemin de la guérison le point de départ de la guérison il est euh, c'est pas qu'il est spirituel c'est que en fait euh, il se présente sur euh, tout, tout un alignement, tout un étage en fait, pour descendre au niveau de qui je suis en tant qu'être humain jusque, jusque dans la matière et sur terre et donc euh, pourquoi cet instinct a été le bon parce que c'est une retraite spirituelle euh, quelque part qui va déjà commencer par guérir l'âme guérir ensuite, demander pardon à mon corps pour toutes les énergies toxiques que j'ai pu euh, lui infliger. énergies toxique, j'entends par là, euh, des pensées de tous les jours, que nous avons tous les jours. Et euh, on ne se rend pas compte que l'on euh, charge notre corps, notre, nos pensées, notre émotionnel d'une charge lourde et noire qui manque un moment ou un autre, si elle est associée à un moment de fatigue, un moment de crise, un moment où euh, il y a un choc émotionnel très fort, où cela vient euh, perturber le système et moi, en tant qu'être humain, je suis fragile. Je suis un être très fragile. Et voilà, la, la beauté de l'être humain. C'est bien de le voir pendant un instant. Et euh, c'est bien de voir que je peux respirer tranquillement, là, aujourd'hui, je, je suis bien. Et euh, c'est bien de se sentir dans un endroit, d'être apaisé. Après tout, euh, pourquoi être en guerre avec son voisin, euh, alors qu'on peut bien s'entendre, euh, boire un verre et échanger des idées. Peut-être qu'on n'est pas toujours d'accord, mais qu'on peut chacun exposer qui on est en Fonction d'un point de vue d'aujourd'hui, voilà donc ceci pour saluer cette première démarche, cette première intention que j'ai eue, euh, même s'il y en a d'autres aussi dont je dois parler et je, je vous expliquerai tout ça. Alors euh, je vous souhaite d'aller bien et euh, nous pourrons échanger s'il y a besoin hein, parce que être en paix, c'est pas seulement pour partir voisine, hein, c'est euh, pour descendre en bas de chez soi, c'est pour parler à un ami, c'est pour si on se sent en couple et qu'il y a quelque chose qui arrive. C'est vraiment dans toutes les situations, c'est parler à son meilleur ami, c'est parler à sa famille, à ses parents et à soi-même. Donc c'est déjà respecter qui je suis et ce que je dois faire profondément.